En fait, euh, le projet de budget sensible au genre a été financé par la région auvergne rhône alpes et euh, le Vallon de Bruxelles, euh, le BIT et euh, le monde selon les femmes. C'est un projet porté par le genre en action et euh, le, le, le Boutou Astanui qui est euh, l'observatoire de la SPALG qui euh, comporte cinq observatoires au Sénégal. Et c'est un projet de budget qui a été déroulé, qui va être déroulé dans les deux communes. C'est un projet de budget pilote pour deux communes, à savoir la commune de Labanis-Sigwan, qui a été choisie par rapport à son dynamisme et par rapport à sa compréhension de la mission. Juin, et la commune de Saint-Louis, qui a un observatoire pour ces gens, qui est un observatoire très dynamique. Donc ces deux projets choisis pour les deux communes pilotes vont, vont être, être peut-être répliqués pour le reste du Sénégal. Et nous avons constaté qu'au Sénégal, qu'en fait dans les communes et un peu partout, que la question genre est mal prise en compte. Donc nous avons pensé qu'il faut agir au niveau local et euh, par, par voir dans les revives budgétaires, dans l'orientation budgétaire et dans les processus même d'élaboration du budget, comment la question genre a été prise en compte parce que nous savons qu'au Sénégal, notamment dans la région de Madame où les sur ce qui, vraiment empêchent des milliers de femmes, de jeunes, ou bien d'handicapés, ou bien des personnes vivant, euh, comme on dirait, des personnes défavorisées, euh, de jouir convenablement de leur citoyenneté. Donc, il est question vraiment euh, de recenser quelles sont les différentes difficultés et de, de trouver des solutions, et c'est ça que nous allons faire au niveau de la commune de Nabadi, en faisant de euh, genre, c'est-à-dire une recherche-action qui va concerner euh, les, les conseils municipaux, les services municipaux, mais également les bénéficiaires, dans l'objectif de réduire les écargents au niveau de la commune et de, de, de, de, de euh, booster le développement économique de la commune de nabadi -Sibor. C'est -ce les... juste une question de sensibilisation parce qu'à chaque fois que les hommes sont sensibilisés ou bien en général les leaders sont sensibilisés ils s'approprient du programme je crois que c'est juste un manque d'information et de formation et dans le, au niveau du projet nous veillons sur ces deux, deux, deux, deux actions à savoir la formation et la sensibilisation c'est d'ailleurs ce qui a motivé aujourd'hui que nous lançons l'atelier par une sensibilisation des élus parce que nous pensons que ce sont les élus qui font le conseil euh, rural, le conseil euh, dirait, municipal. Donc s'ils sont sensibilisés et formés, ils seront en mesure d'intégrer les autres gens. C'est vrai que c'est difficile avec les présenteurs socioculturels, mais avec de la négociation, je crois que nous pouvons y arriver, parce que ce que je dis toujours, la culture, ce sont les hommes qui ont fait la culture. Et ce sont les hommes aussi de modifier et d'améliorer la culture. Si ce sont des pesanteurs socioculturelles qui nous empêchent d'avancer, je ne vois pas pourquoi les gens ne militent pas en faveur d'éradiquer ces, ces fléaux pour que vraiment qu'on puisse intégrer aussi bien les femmes, les hommes et les jeunes dans le développement du système.